Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore des écouteurs sport, on est sur notre quatrième, Alors on arrive sur notre top 5 bientôt, avec les Huawei Freelice Pro. Alors Huawei est connu, hein, enfin il était connu dans les smartphones, mais ils ont aussi une grosse gamme d'accessoires et ces Freelice Pro sont vraiment une énorme surprise qu'il fallait que je fasse découvrir. Contactement, je dois vous préciser, c'est un produit qui m'était offert par Huawei lorsqu'on faisait les téléphones et tout, c'était un package et tout, puis après j'avais oublié, mais je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est un peu mes écouteurs préférés. Allez, La seule vidéo servie sur un plateau. <rire> Allez, dans la boîte, bon, dans la boîte, il y a bah, nos écouteurs, ça c'est pas mal. On retrouvera des petits, euh, on va le mettre ici, ouais. on retrouvera des petits coussinets comme ça. Une fois que tu en auras perdu, comme moi, hein, tu seras bien content d'en retrouver. Et on retrouve un espèce de câble USB vers euh, USB type C femelle. Et tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Bon, découvrons nos écouteurs. Bon, t'as as vu, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, alors on a les écouteurs. Et première chose, bon, on a une télécommande, donc là, c'est plutôt un sympathique dans lequel il y aura la batterie, tout ça, tout ça, le Bluetooth. Mais quand tu déclipses ici, voilà, tu connectique en USB Type-C, <rire> voilà, et tu dis comment on le recharge Ben comme ça, voilà, tu le mets en USB Type-C, alors ça a plusieurs intérêts. Un, ça veut dire que tu vas pouvoir le recharger directement en USB Type-C, alors comme généralement on a des prises un peu partout hein, dans un ordinateur, tu vas pouvoir le plugger directement dessus, mais autre avantage, si tu pars comme moi et par exemple tu n'as plus de batterie sur le, les écouteurs, tu vas pouvoir le plugger sur ton téléphone directement, et ils estiment qu'avec 5 minutes de charge, tu vas pouvoir l'écouter pendant 5 heures. Et ça, tu, oui c'est oui, oui. Ouais, c'est génial voilà ça, tu vois mon téléphone il y a toujours un peu de batterie hop je plug dessus, 5 minutes, 5 heures d'écoute c'est royal bon allez sur la télécommande on retrouvera bah, bouton volume plus, moins, encore une fois play, pause, clic deux fois, la chanson d'après chanson d'avant, ici sur le côté on a le bouton power on off ou le bouton d'appairage et ici on a une petite lettre qui t'indique que l'appareil est en route ou alors qu'il se met en appairage tout ça tout ça, voilà, ça donne aussi un petit peu le niveau de la batterie mais elle te le donne dans l'oreille aussi bon comme, comme tous bons écouteurs bien pensés ils sont aimantés alors, c'est peut-être rien pour vous, mais quand vous mettez autour du cou, hop, au lieu que ça pendouille de chaque côté, tu mets comme ça, c'est aimanté. Voilà. Ensuite, bon, allez, quand tu l'as sur l'oreille, voilà, par exemple comme moi ici, quand tu mets sur le côté gauche ok, ici, si tu restes appuyé longtemps dessus, tu vas basculer entre les différents modes, soit le mode rien du tout, soit le mode aware, ça veut dire qu'en fait le micro va prendre le son de l'extérieur et va l'ajouter à la musique, ce qui peut être bien pour une conversation, ou par exemple, si tu es dans la ville, si tu veux entendre les klaxons, et choses comme ça, ok, et si tu restes appuyé encore une fois dessus pendant un petit moment, au moins deux secondes, elle se met en mode réduction de bruit et le mode réduction de bruit fonctionne super bien, ça veut dire que vraiment tac, on a une suspension de bruit qui est, qui est très intéressante, Attends, je regardais vite fait sur le site je me suis dit, est-ce qu'ils l'ont marqué, apparemment pas trop bon, si on parle des haut-parleurs, on verra après en descendant un peu la fenêtre, des haut-parleurs de 14 mm, le son il est d'enfer <rire> et c'est étonnant parce que on n'attend pas Huawei là-dessus, on se dit oui, alors c'est des écouteurs Huawei tout, donc on, on les sait. le son il est super bon, on a de bonnes basses. on a vraiment un bon haut-parleur dedans, on a vraiment de bonnes basses, bien dynamiques, on a un médium qui est vachement large et on monte à la limite des aigus on a un super son dynamique je veux dire il est pas euh, dire, équivalent au boss que je vous testerai prochainement, mais il est de très bonne qualité, après c'est pas du tout le même son, mais il est vraiment bon et c'est pour moi une très très bonne surprise Ou des fois, quand j'écoute un peu, je il ah, y a vraiment de la basse et tout, et quand tu mets le mode réduction de bruit, c'est vraiment génial, voilà. Donc là, il vous explique que tu restes appuyé dessus, tu vas pouvoir bloquer un peu ok, uh, hear the voice, ok donc built-in process, encore une fois c'est de super bons écouteurs, et Huawei a mis quelque chose de vraiment bien dedans, ça ça fait plaisir, 5 minutes de charge pour 5 heures, c'est pas mal, autonomie du démon 24 heures annoncées sans réduction de bruit, et 16 heures avec en activant la réduction de bruit. Ces trucs-là, ils sont d'enfer, puisque bien évidemment, ils ont pu mettre les batteries dans les petits... Euh... Dans Les petites euh, télécommandes ici, et on a une autonomie qui est, euh, qui est démentielle. Bon, après double tap pour switcher d'un appareil à l'autre, et tout ça, c'est pas très intéressant, mais voilà. Intuitive on-off, euh, euh, euh, il parle pas de euh, du montant de réduction de bruit, mais ça fonctionne vraiment bien. La télécommande ici qui est très complète, et le prix qui est juste d'enfer. Alors, oui, ce sont mes écouteurs préférés parce qu'ils sont tellement polyvalents. Moi, je peux les mettre dans la moto, ça veut dire que quand je mets dans le casque moto, l'enfant m'a demandé, quand ça sort un peu trop comme ça, ça a tendance à gêner. Là, comme ils sont directement mis dans l'oreille ici, tu mets le casque par-dessus et tu la télécommande qui est là. Et je veux dire, même si on t'appelle, tu as la télécommande, tu peux décrocher, et après tu t'arrêtes un peu, ou alors, si suite que la, le micro soit devant le parvent, tu peux arriver à tenir une conversation. Donc ça c'est génial. Le son, il est d'enfer. Si tu as besoin de mettre la réduction de bruit, si tu entends entendre le pot d'échappement, tu mets ouvert, si tu mets ça, tu mets le, la main dans le casque comme ça, tu restes appuyé dessus et bim bada ça se met en réduction de bruit. Le son est d'enfer, il fonctionne super bien, l'autonomie, elle est démentielle, tu peux la recharger facilement. C'est vraiment le casque idéal et regardez le prix. Il est vraiment pas cher, ils sont qu'à 82,55 euros uniquement en import. Huawei le vend pas en Europe, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Vous pouvez le commander en import et tout. Alors, il parle de Huawei Freelance Pro 2, mais apparemment personne ne les a jamais vus. Mais cela pour moi, vraiment, si vous faire du sport, il fonctionne super bien. Ils tiennent super bien le fait qu'ils soient un peu autour du cou. Alors, le seul point peut-être négatif, c'est vrai que quand je fais de la moto, quand c'est comme ça, avec le vent, le casque il a tendance à partir derrière, mais bon, c'est pas très grave. Ils tiennent bien, ils sont aimantés. C'est mon mode modèle. Moi c'est vraiment les écouteurs que je préfère Donc très bon son, très bonne tenue, très bonne autonomie Réduction de bruit, mode aware, pas cher Tout ça tout ça voilà C'est euh, mon mode préféré, on parlera des Bose euh, Quiet Control 30 Dans la prochaine vidéo et après on fera notre top 5 Mais voilà, moi c'est vraiment ce que je vous conseille achetez-les, essayez-les, ou si vous avez déjà, mettez-moi un commentaire pour dire un peu ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est vraiment le mode love. je peux utiliser pour le sport, des fois juste pour de la musique, des fois juste dans un café, aware, pas aware, réduction de bruit, pas réduction de bruit, tout, <rire> je suis ultra convaincu Et euh, je trouve que rapport prix sont très très bien placés Disponible en trois couleurs, le lien dans la description Tout ça, tout ça, tu t'abonnes T'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo Pouce en bas, t'as aimé, pas aimé la vidéo Pouce en l'air, t'as pas aimé, aimé la vidéo Pouce en l'air, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche Je te donne rendez-vous dans quelques jours Pour le test des Boss Quiet Control QC30 euh, Machin, truc là, de chez Boss Pareil, en intra. ils sont au niveau De cela, mais ils sont quand même bien plus chers Et après on fera le top 5, après on fera les montres et après on fera... J'ai plein de trucs et tout. Abonne-toi.